Ça fait deux ans qu'on s'est vus et on fait le point sur Captain Dash. Alors est-ce que tu peux nous, nous rappeler quand tu as créé Captain Dash Alors la société a cinq ans, euh, on a été fondé en, en 2010 euh, et on a passé trois ans à faire de la R&D, à développer le produit. On commercialise le produit en gros depuis euh, début 2014 euh, et euh, on a un cycle de vente qui fait que ça met un certain temps avant qu'on arrive à de déployer dans les entreprises. Donc, c'est un peu comme toujours en big data, ça commence par des preuves de concept. Oui, effectivement, on fait des POC, euh, on fait des petites choses dans les entreprises, on leur montre que ça marche et après on développe. Et tout ça, rien que le fait de montrer que ça marche, euh, le temps qu'on euh, installe le produit, qu'ils puissent le diffuser un peu dans l'entreprise, ça prend facilement 3-6 mois. Alors, euh, Captain Dash, c'est un outil euh, essentiellement de dashboarding qui va permettre de rassembler les données euh, des, des systèmes d'information. Alors, comment ça fonctionne et à quoi ça sert bon, une, euh, On a plusieurs métiers. On a un métier qui est de mettre des sondes dans les systèmes d'information et de remonter les données qui viennent d'absolument partout. Donc, un domaine dans lequel on est assez fort, c'est de faire du parcours client. Euh, on permet de voir où rentre euh, le client. J'ai même tendance à dire plutôt... Euh, la partie prenante, c'est-à-dire c'est ce pas forcément des clients, c'est des partenaires de l'entreprise. Et puis, qu'est-ce qu'il fait au travers de l'entreprise Où est-ce qu'il rentre Il rentre dans le social, il va sur l'e-commerce, il va sur le web. Et puis après, il va aller acheter des produits dont on va le voir apparaître dans l'ERP, on peut le voir dans le SAV, etc., etc. Et donc, on explique un peu comment se comportent les gens et on permet de casser les silos de nos entreprises et d'avoir une vision unifiée du client alors ton, ton panel de clients aujourd'hui est déjà impressionnant puisque tu as 12, euh, 12 membres du CAC 40 parmi tes clients. Oui, on est euh, dans les très grandes entreprises parce que ces entreprises où il y a beaucoup de complexité nous on amène de la simplicité euh, et puis on leur permet d'avoir une compréhension très holistique euh, de ce qui se passe au niveau de leurs clients et puis d'une façon générale au niveau de leur business. Euh, on fait ça, c'est bien. Alors ces clients hein, à l'intérieur de... de, de... Ces grands membres du CAC 40 sont plutôt euh, qui des, des marketeurs Des financiers euh. Alors, On est avant tout une société qui s'adresse au genre de marketing, mais pas uniquement. Euh, on travaille aussi avec les sales euh, au sein des entreprises et puis parfois au sein d'autres divisions. Euh, dans certaines entreprises, on s'occupe de faire euh, des tableaux de bord euh, dans le domaine de la sécurité par exemple ou euh, qui permettent d'avoir une compréhension un peu en flux tendu de ce qui se passe au sein de l'entreprise. Des euh, tableaux de bord pour la SNCF par exemple. Voilà. Alors là, aujourd'hui, on va s'apesantir sur, sur cette histoire de parcours client qui est, qui est le, le, sujet, euh, le sujet du moment. Donc l'objectif, c'est de reconstituer ce parcours au travers des données euh, pour voir justement la performance de l'entreprise. Oui, c'est euh, l'idée de l'omnicanal. Euh, les entreprises sont aujourd'hui euh, traditionnelles euh, et en mode silo et vous avez la direction du social, la direction de l'internet, vous avez la direction du produit A, la direction du produit B, etc. Et tous ces gens ne se parlent qu'assez peu. Et quand vous mettez du dashboarding au sein de l'entreprise, vous leur permettez à tous d'avoir une information commune et finalement de mettre en place des stratégies qui sont des stratégies horizontales beaucoup, beaucoup plus efficaces que ce qu'elles avaient auparavant. Alors, c'est complètement l'inverse de ce qu'on voit dans des sociétés américaines intégrées, comme Google par exemple. Oui, les sociétés du monde du numérique qui sont euh, originellement numériques n'ont pas ce problème parce qu'elles travaillent en mode plateforme, elles travaillent en mode horizontal et euh, vous loguez une seule fois et euh, vous avez un seul analytics pour la totalité des parcours, euh, que ce soit du map, euh, de l'e-commerce, euh, du search, euh, du social, etc., et évidemment, c'est un avantage très important. Alors, on a une vue euh, peut-être déformée, c'est à toi de nous le dire, du, du service client en France et, et, de la, et du parcours client en France, euh, comme quoi il serait assez mauvais. Et, et, et a priori, tu nous dis c'est l'inverse. Alors, je, ce que je pense, c'est qu'effectivement, les entreprises américaines ont un, un bon service client en général. Mais en termes d'innovation, euh, je vois beaucoup d'innovation venir euh, en France et en Europe. Et j'étais, il y a un certain temps, à une conférence où il y avait des directeurs marketing qui venaient du monde entier. Et je dois dire que j'étais plus impressionné par ce qui se faisait en Europe et en France que par ce qui se faisait outre-Atlantique. Donc il faut qu'on arrête de broyer du noir, on n'est pas si mauvais que ça Non, je crois pas. On a des sociétés, des marques. Je prends par exemple un L'Oréal qui est très emblématique en matière d'innovation marketing. Et pas que, on a aussi inventé l'hypermarché. Et ce sont des gens qui se réinventent dans des proportions importantes et qui arrivent à amener des choses assez surprenantes, je trouve. Est-ce que c'est finalement, si on est si innovant et qu'on a une mauvaise image, est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à vendre cette innovation Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des domaines où ça marche moins bien que d'autres. Mais faut pas non plus forcément se blâmer sans cesse. Il y a des choses étonnantes qui se passent en France. Et alors donc, dans le reste du monde, à part, finalement, ce n'est pas les états unis qui sont les champions, après ce que tu nous dis, c'est plutôt... Dans le marketing spécifiquement, je trouve que les Américains sont beaucoup plus dans la réclame et euh, ne travaillent pas forcément le parcours dans une logique individuelle. Euh, je vois pas forcément des initiatives absolument incroyables outre-Atlantique. Je pense par exemple à une société comme Starbucks il y a plus de choses innovantes qui viennent d'Europe que des états unis même chez Starbucks ouais. et, et tu disais surtout en Angleterre aussi un autre ouais. pays innovant en Europe oui les Anglais sont en matière d'unification du parcours client et de digital je pense les plus avancés ils font vraiment des choses impressionnantes dans les années 2000 c'était Tesco qui avait commencé ça puis aujourd'hui c'est plein de marques nouvelles qui amènent des logiques souvent d'ailleurs avec des grandes entreprises qui sont très impressionnantes et puis, euh, dans une moindre mesure, parce qu'on comprend moins ce qu'ils font, mais les Chinois aussi Alors, on ne comprend pas ce qu'ils font parce que c'est en idéogramme et qu'il voilà, faut être Chinois pour comprendre ce qui se passe. Mais euh, je vois souvent des case studies euh, d'entreprises chinoises euh, qui sont euh, très impressionnants. Je pense une entreprise comme Alibaba. Bon, alors, évidemment, c'est une entreprise nouvelle, mais elle est en train de réinventer l'e-commerce euh, en faisant euh, de l'économie circulaire... Euh, en ayant une notion de pervasivité de son business qui est très impressionnante. Alors aussi, euh, est-ce qu'on trouve une, une information sur, dans tes tableaux de bord sur la compétence des secteurs les uns par rapport aux autres Est-ce que par exemple les distributeurs sont meilleurs que les banques ou, ou que les services Non, je ne vois pas ça du tout. Je vois des banques qui sont bonnes et des banques qui sont mauvaises. Euh, je vois des retailers qui sont bons et des retailers qui sont mauvais. Et euh, très clairement, le point euh, nodal, c'est euh, l'agilité, la, la, enfin l'appétence du CEO, du directeur général pour euh, la révolution des métiers. Donc c'est essentiellement une question de leadership et de management. Tout à fait. Bon, alors pour euh, conclure, si on voulait euh, te, trouver euh, trois points euh, de conseil pour les sociétés, de façon à ce qu'elles améliorent leur parcours client, quels seraient-ils après toi alors, euh, je vais dire quelque chose qui est idiot, mais euh, je partirai par euh, les, les poils à gratter des entreprises. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui les empêche de dormir Qu'est-ce qui fait que euh, la SNCF pourrait améliorer son histoire Il y a évidemment l'information. Ils ont fait des gros efforts en matière d'information. Quand un train s'arrête, on sait tout de suite ce qui se passe, etc. etc. Euh, mais il doit y avoir des moments où il y a des ruptures de parcours client. Est-ce que quand je rentre dans une gare, j'ai toute, toute l'information dont j'ai besoin Est-ce que euh, le fait de, de vouloir changer mon billet, ce n'est pas un moment où il y a une rupture de, de parcours client. Donc, quels sont les points sur lesquels il y a des ruptures de parcours client Quels sont les poils à gratter de ces entreprises Ça, c'est, euh, je crois, le point 1. Le point 2, c'est de ne pas laisser de zone grise. Donc, d'aller chercher de la donnée euh, dans tous les domaines et euh, d'être capable de la remonter, euh, il me semble, euh, qui, est, euh, qui est importante. Et puis, le troisième, c'est d'avoir une organisation qui est horizontale. C'est-à-dire de faire en sorte que les silos communiquent et finalement, nous, on pense que le dashboarding aide beaucoup à ça parce qu'on a un référentiel commun et c'est la conséquence du référentiel commun qui change l'organisation. Ça nous arrive assez souvent d'avoir des clients qui nous disent bah, « ce que vous avez fait est à la fois génial et en même temps, ça nous oblige à nous réinventer parce qu'on ne peut plus faire comme avant ». Donc c'était à la fois une bonne nouvelle pour eux et en même temps, ils ne pensaient pas que ça les impacterait autant. Petit mot de conclusion, euh, le digital, euh, on voit rentrer dans tous les, dans tous les domaines de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il a changé fondamentalement euh, dans le parcours client euh, Je pense qu'il a... Qu'est-ce qu'il a changé fondamentalement Il l'a unifié, tout simplement. C'est-à-dire qu'on doit accompagner, on prend le client par la main, et je vais même aller plus loin, euh, on prend tout le monde par la main. C'est-à-dire que ça, c'est, je pense, une des grandes leçons qui nous vient de la Californie, c'est que... Euh, on n'a pas à se préoccuper de savoir si les gens consomment ou pas. On doit leur amener une expérience, et cette expérience doit être de bonne qualité, qu'ils soient euh, clients ou pas, et ça c'est euh, vrai. C'est-à-dire que vous êtes la SNCF, les gens peuvent aussi bien traverser votre gare parce qu'ils passent sous la voie et qu'ils utilisent le, le parcours de la SNCF euh, que venir prendre un TGV en première classe avec toutes les options possibles, etc. Et euh, vous devez les traiter le mieux possible dans tous les cas. Et ça, c'est, il me semble, une dimension forte de la société de demain.